d'apprendre que je suis le lauréat du prix La Vache qui donc je voulais vous dire un grand merci pour ce prix, merci à celles et ceux qui ont sélectionné mon petit bouquin pour celles et ceux qui ont voté et qui ont ri en le lisant, ça c'est bien de rire parce que je vous entends pas, vous êtes un peu loin et merci aussi à mon éditrice Céline qui me fait confiance depuis longtemps à Zelda Zonk qui a enluminé de ses illustrations ce petit bouquin et j'espère pouvoir venir bientôt vous rencontrez, vous, lectrices et lecteurs en chair, en os et en corne, pour discuter autour de ce livre. Merci encore, c'est un grand honneur.